On va terminer avec ce sujet en exclusivité pour ETV et par ETV. Une conférence s'est tenue cette semaine afin d'aider les chefs d'entreprise à bien communiquer. Véritable succès et la conférence était gratuite. Le reportage de Marius Mathieu. Hôtel Arawak du Gosier. Ce mardi soir, l'établissement s'apprête à recevoir une centaine d'invités tous sur leur 31, pour participer à la cinquième conférence Leadercom menée par Jean-Yves Frixon. J'espère pouvoir euh, développer euh, encore plus euh, au niveau euh, du potentiel client, surtout. Au programme, des conseils et astuces dispensés gratuitement pour développer la communication de son entreprise. Un partage d'expérience acquise par plusieurs années d'entrepreneuriat. L'objectif de cette conférence, dans cette conférence on a appris les cinq clés d'une bonne communication. Également dans cette conférence, euh, je donne une stratégie euh, comme si on allait voir une agence de communication euh, pour bien communiquer avec son entreprise et c'est un moment convivial euh, avec des chefs d'entreprise qui ont fait le déplacement nombreux euh, ce soir euh, à l'hôtel Arawak à gosier Cette soirée c'était pour rencontrer tous nos partenaires, tous les gens qui collaborent avec nous, au niveau publicitaire, et aussi euh, faire découvrir à des nouveaux chefs d'entreprise qui étaient présents à cette conférence pour venir travailler aussi avec nous. C'est une réussite, c'est la cinquième édition de cette opération. Parce en 2018, on avait déjà organisé quatre conférences, et pour 2019, c'est la première. Et je pense que les gens ont répondu présents, puisque certainement ils ont eu écho des éditions précédentes. Bien communiquer, c'est aussi maîtriser la pédagogie. Et ce soir, la leçon semble être comprise pour les participants. J'ai pu retenir que, que nous avons donc plusieurs sources de communication que nous pouvons euh, développer et, et que nous devons surtout, euh, surtout utiliser, comme la radio, Internet, euh, télévision. voilà. Leadercom, c'est plusieurs conférences chaque année en Guadeloupe. Un événement immanquable pour les entrepreneurs désireux de devenir plus performants. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Excellente semaine à tous sur ETV.